Bonjour à tous, Vincent. Alors, on est parti régler le semoir et faire l'entretien. Le semoir à maïs, monograine, on peut semer aussi betterave, tournesol et haricot, mais haricot je jamais essayé. Donc pour vous présenter en gros comment ça marche, le semoir monograine, comme on dit, c'est... Ça met la graine une par une. Alors déjà, il y a un système de prise de force pour amener de l'air jusqu'au plateau. Alors, c'est une espèce de turbine qui amène de l'air à chaque élément par ces tuyaux. Lorsqu'on ce fait tous les ans, on vérifie s'il n'y a pas des fuites d'air, parce que ça pourrait faire des irrégularités de SMI. Là c'est accroché au collier à chaque élément. Là c'est une molette pour régler l'aspiration. Voilà ce qui est bien, il y a encore l'étiquette pour le maïs. Pour le maïs, on mettre au numéro 0. Ça, le trou est totalement fermé, votre trou zéro. <rire> Sinon, pour le tournesol on règle autrement. Ce c'est pas les mêmes graines. Alors là, il y, y a une flopée de graisseurs, je sais plus combien. On a graissé ça l'autre jour. faut graisser ça assez régulièrement. Y a une Après, il y a une chaîne là. Je peux vous l'ouvrir, mais on a mis de l'huile. Il y a quatre chaînes comme ça. Elles entraînent les plateaux. Grâce aux au roues, il y en a deux roues comme ça. Alors après, vous les mots montrer comment ça marche, un élément de maïs et de tournesol, il y a un socle qui ouvre le sillon. Le socle, celui-là faudrait le changer régulièrement dans les terres usantes, mais nous, on a que des limons et des grois. On les a pas encore changés. Depuis 78, ils sont d'origine. On m'a dit que je pourrais les changer, essayer de comparer avec des neufs, voir l'usure, mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'usure. Après, la graine, à tombe vers ici. Il y a deux, on appelle ça des roues plombeuses, nous. Même si c'est en ferraille, il y en a sur les nouveaux semoirs, c'est en plastique. On peut les régler avec euh, cette manivelle. Là on était au numéro C l'an dernier parce que c'était sec. Mais on va peut-être remonter euh, au numéro B pour que ça mette la graine à, à peine 3 cm. Et après ça c'est les chasse mottes euh, chasse des. Pour vous montrer un peu comment ça marche le système. Il y a deux roues qui entraînent une chaîne qui va jusque à chaque élément. Là, il y a une autre chaîne sur à chaque élément, il y en a quatre chaînes. Plus ces deux roues. Alors, il y a le système d'air qui colle les graines sur les plateaux. j'ai pas pu vous ouvrir comme c'est pas attelé. J'essaierai de vous montrer une photo plus tard euh, d'un plateau à maïs. Cela, à l'intérieur, il y a une réglette. Pour le tournesol qui qui sert à séparer les graines et il y a un, un petit picot qu'on met pour le tournesol pour éviter que ça mette les graines en triple, comme les graines sont plus petites que du maïs, on n'a pas besoin de mettre ce petit picot. Alors, après, il y a un réglage très important, et là, j'ai pas voulu vous le montrer au jour parce que. C'est pourri de graisse. On le voit pour bien, mais il y a cinq pignons, des pignons de vélo. Là, il est réglé encore au maïs. On l'a pas réglé pour le tournesol. va falloir qu'on le fasse quand il sera attelé. Il y a un système de débrayage devant pour détendre la chaîne, qu'on puisse modifier ça. Cela, il est réglé en 19 cm. C'est le deuxième plateau. Après, je voulais vous montrer. Ça, c'est pas d'origine. On l'a pris sur un semoir qu'on a acheté 300 euros il y a 5 ans. On avait trouvé ça bien d'avoir euh, des microgranulateurs à pas cher. En plus, on a gagné des plateaux de rechange des fois. Alors, ça permet de mettre les engrais stimulants et les insecticides du sol. Nous, on met du lambda depuis 2 ans maintenant. Alors, c'est pareil. Je vais essayer de vous montrer quand même. Là, c'est le même système des pignons de vélo. Là, on a mis à 18. Ça met 12 kg hectares. En dernier, dans les fortes, faibles pressions, on avait mis le grand pignon de 25. Mais ça mettait que 7 kg. Et c'est tout juste sur les topins. Alors c'est pareil. Là, il y a un temps... Ça fait comme un vélo, en fait. Ça permet de, de détendre et on, on change le pignon et c'est réglé à 18, enfin à 12 kilos, pardon. l'an dernier on était à 7. Ça, comme on a pas le GPS, c'est bien pratique. Et en fait les traceurs il y en a un de chaque côté quand on change de sens. Comme ça on fait, on tourne sur les chintes et on reprend le le rang. On met la roue dans dans ce sillon qui est tracé ça permet de garder l'écartement de 78 cm ça évite quand même d'avoir des, des soucis au niveau du binage il faut bien respecter les 78 sinon après on va arracher le rang si on veut biner le, le tournesol We'll be